Salam alaikum les magaï. Voici la sortie de nos champions, nos champions, Biram Soule. Abbas Fall. Nos champions sont sortis. Monsieur Soule. nous les champions nationaux. Le combat continue. Patriotes, le le soir pour la patrie. Le combat continue. Machallah Et voici Monsieur Abbas Fall, le GND de Dakar. Notre champion de Dakar. Bravo Abbas. Bravo Abbas, tu nous as manqué. Tu es notre fierté. Abbas, merci. Félicitations, tu es un champion. On continue. Merci à Bas. Merci à Madame Merci à Bass. Merci <laughs> <laughs> hum non, mais t'inquiète. Mais madame, c'est C'est libération. C'est libération. C'est Voici le gain de Biram Soleil. Oui. Comme vous le voyez, le combat continue avec le drapeau national. Les patriotes sont là. Merci. Alors, coordonnateur coordinateur fan.eu, amitié. Content. Nos lions sont sortis. Le combat continue. Inch'Allah. Il faut qu'on libère les autres aussi. Exactement. <rire> Le combat, continue. Le, combat continue. le combat continue Exactement Le combat continue, le combat continue. On grau. Non, plein de. Jamais. de. Plein de. jamais jamais temps, On jamais Jamais. On, on va continuer à Exactement vous avez entendu oh, le grand, Inshallah, Inshallah. Oh, oh. oh. <rires> très brave. Elle est très Elle brave cette dame-là. Elle est très brave. Comme vous le voyez, <rires> les détenus de Pastef Abbasfa, les et Beram sont sortis. On continue le combat pour la sortie de tous les détenus politiques. Merci.